Du régime de Poutine. Maintenant, l'autocéphalie de l'Église orthodoxe d'Ukraine accordée en 2019 par le patriarcat ecuménique de Constantinople a aggravé les relations avec l'Église russe. Nous retrouvons la détention déjà exprimée lorsque le patriarcat de Moscou avait décidé de ne pas participer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 de la guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Donc, je vous remercie de tout cœur.